Bonjour à tous, je me présente Roussebe Barry responsable du pôle Alfresco au sein d'Arondor. Rapidement, une petite carte d'identité Arondor. 14 millions de chiffres d'affaires pour 130 collaborateurs en 2017, et on vise les 16,5 millions pour l'année 2018. On fait partie également du groupe Neurone, qui avoisine les 485 millions de chiffres d'affaires pour environ 5000 collaborateurs. Donc, Arondor, on est basé à Paris. Euh, on a deux centres importants qui sont à Bordeaux et à Orléans, sachant qu'on a un centre de service qui est dédié à Orléans. Et on a également une antenne à Nantes, une à Marseille et une sur la côte est des États-Unis pour nos produits. Euh, <coughs> il faut savoir que Arrondor est composé en pôles. Donc on a le pôle à Fresco ici présent qui le représente. On a un pôle Capture, RPA, (robotique, Process Automation, qui est très tendance en ce moment. Et on a également un pôle donc, produit en tant qu'éditeur, euh, euh, euh, donc on a une R&D dédiée, et on a également un pôle euh, solution. Alors, on dort au cœur de la stratégie d'Alfresco. Euh, je vais vous présenter deux slides, l'un sur notre partenariat avec Alfresco, et l'autre euh, orienté sur euh, deux exemples de solutions qu'on met en place actuellement. Alors, comme vous pouvez le voir, on a deux types de partenariats. On a le partenariat stratégique, qui est le plus haut niveau actuel au sein d'Alfresco. Euh, et on a également le partenariat euh, technologie. C'est ce qui nous permet aussi de différencier d'autres types de partenaires. C'est le fait d'avoir une R&D, d'avoir des produits. Aujourd'hui, Alfresco reconnaît euh, nos produits, les propose également sur, euh, sur leur site web. Donc, euh, on a eu un coup de tampon de leur part. Donc, le premier produit qui est reconnu, c'est la visionneuse Arender on va dire Arrender for Alfresco, c'est une visionneuse HTML5, full web, pas d'intégration sur les postes clients, qui va vous permettre de poser des annotations, de faire de la comparaison de documents, d'extraire des informations, de construire de nouveaux documents à partir des documents. Voilà, il y a un certain nombre de fonctionnalités, de faire la signature électronique, mais euh, euh, également, euh, en termes de rapidité, la puissance d'ouverture de, des documents, qui peut ouvrir euh, euh, tous les types de documents actuels sur le marché. Il faut savoir que cette offre Arender, euh, elle est euh, basée également en SaaS et en, dans le cloud AWS. Actuellement, euh, elle va bientôt apparaître sur la PP Exchange de Salesforce et elle est actuellement déjà présente sur le freemium euh, d'AWS. Alors pour vous, on vous a fabriqué un petit terme euh, marketing, le tiramitsu qui, euh, qui est composé d'AWS, Alfresco Arender, donc je vous ai mis un lien. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez très bien cliquer sur ce lien et enregistrer. Vous, enregistrer, vous allez avoir une offre pendant un mois d'un render, ce qui va vous permettre, depuis votre plateforme, sans forcément installer un render, euh, vous allez avoir votre alfresco qui est intégré, dans, qui va être. Il y aura quelques petits paramètres à effectuer. Et vous allez avoir un render qui va apparaître dedans à la place de la, du viewer standard. Et automatiquement, en fait, c'est un render est branché euh, côté AWS. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez un mois d'essai. Euh, L'autre produit phare, c'est euh, notre TL Fast2. Euh, qui va nous permettre de faire des migrations de tout type de jets, des grandes jets de, du marché actuel, je ne vais pas les citer. Et, euh, mais elle apporte plus que ça. Elle, permet également de, de, elle, elle comporte un moteur de règles qui vous permet d'appliquer de, de, des règles métiers lors de l'extraction et de l'injection dans la nouvelle jet à Al fresco, sachant que ces règles-là peuvent être données à la main de la MOA. Donc C'est plutôt intéressant. Elle permet aussi de faire de, de l'extraction d'informations, de, de la transformation des documents, euh, même de la composition, et elle possède également une interface web basée sur des plugins qui vous permettent de suivre en temps réel votre, euh, votre migration et de pouvoir intervenir en temps réel sur la migration, rajouter de la puissance, euh, voilà, s'il y a des goulots voilà, donc euh, ce qui est rassurant pour, pour, pour apporter une bonne migration jusqu'au bout. Alors, <coughs> ouais, ce slide, je... Je vous ai mis cet aspect-là pour vous distinguer que oui, on est à Rondor, on est intégrateur. On est, tout le monde est intégrateur. Aujourd'hui, notre démarche est d'aller chercher un peu plus loin. Donc, on, on s'est mis en, dans l'idée de, de mettre des produits en place suite à l'expérience qu'on a eue sur le terrain. Et, euh, et aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin où on va apporter de la solution. Donc, on n'est pas qu'intégrateur, on n'est pas que éditeur de produits, on est également éditeur de solutions. Si j'ai mis deux types d'exemples de solutions qu'on a mis en place, pour répondre avec ces solutions, on a également développé un troisième produit qui est Flower, qui est une couche web, euh, web responsive très légère, qui se positionne sur Alfresco. Et euh, notamment par exemple pour, euh, pour la GEC, la gestion électronique des documents, euh, voilà, qui permet de traiter les tâches à travers des.. Euh, euh, grâce aux bannettes. Euh, des.. Euh Excusez-moi, j'ai plus qu'une minute, oui. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, donc il faut savoir qu'une solution, aujourd'hui, une solution, ce n'est pas qu'un seul produit. C'est un ensemble de produits, de composants, pour répondre à quoi Une problématique, amélioration de process. Et, euh, et du coup, nous, on vous apporte l'ensemble que ça parte de la dématérialisation pour le, les courriers entrants, euh, notamment par exemple avec équipe qui est partenaire Alfresco, Alfresco également pour la GED, et Flower par-dessus. Voilà, Là, c'est une des idées de, de solutions. On a une autre solution Imo, euh, immobilière qui est, euh, là, on est allé chercher plus dans, dans le domaine de l'IoT, des objets connectés. Donc aujourd'hui, euh, on va gérer des immeubles, euh, on va poser des, des, des POP, on appelle ça des POP avec le l'assauté Pop and Leak, où euh, dans un immeuble, on va poser un POP qui donne l'information sur tout les, le système de l'immeuble, que ce soit l'ascenseur, le, le chauffage, voilà. Donc la personne de maintenance, par exemple, va se déplacer avec son téléphone, va poser son téléphone dessus, va récupérer automatiquement toutes les informations, elle saura ce qu'il faut déclencher automatiquement ou pas, que ce soit de la maintenance de l'ascenseur, euh, la correction, euh, l'allumage du chauffage, voilà. Et du coup, tout ça, c'est transmis automatiquement, ça déclenche des tâches, et euh, l'ensemble des tâches sont gérées au sein de Flower. Donc ça, c'est deux idées de solutions. Hein. Donc voilà. Et euh, rapidement, pour conclure, euh, un petit message qui est euh, aujourd'hui pensez à revenir à vos fondamentaux métiers Et euh, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que toutes les nouvelles technologies, notamment comme Alfresco, le Cloud, euh, AWS. Euh, L'IoT, Objet Connecté, euh, ou le RPA, Robotic Process Automation, qui vous permet d'accélérer vos process. Euh, et Al fresco et à Rondor, euh, voilà, n'hésitez pas à passer le cap. Euh, on est là pour vous, pour vous aider dans, dans votre accompagnement. Merci à tous.